Bonsoir à tous. Benoît Froment, donc pour l'Université catholique de Lyon. Bienvenue sur ce magnifique campus qu'on qu veut être un lieu, euh, un lieu très ouvert sur le sur notre tissu économique. C'est un lieu bien sûr avant tout pour les pour les étudiants. Mais euh, l'histoire de l'Université catholique, c'est qu'on a été fondé euh, par des acteurs socio-économiques. Le premier euh, le premier pôle qui a été fondé ici, euh, c'est la faculté de droit, sur la volonté effectivement de, de juristes lyonnais et on, on cherche vraiment à garder cet ancrage dans les milieux économiques pour deux raisons principales. La première c'est de continuer à former des jeunes étudiants qui soient le plus employables possible. Donc ce, ce lien et cet enrichissement mutuel entre université et, et entreprise est, est fondamental pour, pour faire évoluer nos formations. Et puis la deuxième raison c'est qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs, beaucoup de programmes de recherche qui peuvent nourrir aussi vos travaux dans, dans vos entreprises donc on aime bien ici, comme ce soir, et à travers la plateforme qu'on a mis en place UCLI Expert, on aime bien vous faire bénéficier du fruit des travaux, des réflexions qu'on mène dans notre communauté scientifique. Alors le sujet de ce soir, bien sûr, vous en avez entendu parler, le, le, la transformation fulgurante de, de nos organisations, de nos entreprises par le numérique nous pose un certain nombre de questions, vous pose des questions et On est ravis de s'associer à la NDRH et au MEDEF Lyon-Rhône pour traiter ce sujet et voir comment on peut faire face à toutes ces transformations liées au numérique en apportant aussi ce qui fait notre identité à l'UCLI, c'est notre touche d'humanisme puisque nous continuons dans toutes nos activités à placer l'homme au cœur de toutes nos préoccupations. Voilà, donc on, a, on est ravis. Euh, je vais céder la parole à la, la NDRH et au Medef qui, va, qui, qui, qui nous accueille avec, euh, qui vous accueille avec moi. Ensuite, on aura une keynote de, de Valérie Grézin pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, je remercie RCF qui animera une, une table ronde euh, autour du, du sujet avec des intervenants euh, qui, qui sont confrontés euh, à la thématique de ce soir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je cède la parole à Patricia Traversa. Bonjour, Donc, je suis Patricia Traversas, Alors, je suis avant tout DRH de l'hôpital de Fourvière, qui est un hôpital privé à but non lucratif, et puis je suis, à titre accessoire, présidente du groupe Rhône de la NDRH. La NDRH, c'est une association nationale de DRH, comme son nom l'indique. On est à peu près 5000 adhérents en France, 80 groupes locaux, euh, on, est partenaire, on fait partie d'un réseau européen et d'un réseau mondial de DRH. Euh, on est... Euh, au niveau du groupe Rhône, alors je vais parler plus du groupe Rhône, on est souvent sollicité au niveau national mais au niveau local aussi, notamment par le ministère du Travail sur tous les sujets, euh, sur les réformes, sur le, le, les ordonnances Macron, la réforme de la formation, etc. On est sollicité en préambule pour donner nos, nos avis et nos, nos idées aussi, euh, pour, pour rédiger ces ordonnances. Et puis sur le groupe rhône on est le plus gros groupe local de la NDRH puisqu'on est à peu près, on est 390 adhérents. Euh, on organise des conférences, on organise des, des groupes de travail, des ateliers de travail, un club droit du travail, des rencontres avec nos adhérents pour être au plus près de leurs préoccupations. Nos valeurs sont la solidarité, l'indépendance, la légitimité, l'influence et la convivialité. On ne se revendique d'aucun euh, groupe euh, Politique ou religieux ou quel qu'il soit, en tout cas, on tient vraiment à notre indépendance et c'est, ce je crois, ce qui fait notre force au niveau national. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je crois que vous n'êtes pas tous des DRH, donc vous n'êtes peut-être pas, pas tous intéressés. En tout cas, si quand même pour les étudiants, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'étudiants dans la salle, on a un groupe junior au sein de notre groupe qui est réservé aux juniors de moins de. Stéphane, c'est 35 ans ou 30 ans non ce n'est pas 40, c'est 35 je crois, et aux étudiants avec un tarif éventuellement préférentiel d'adhésion pour les étudiants. Voilà. Je tiens aussi tout particulièrement à remercier Stéphane Chiria qui a organisé cette manifestation avec le MEDEF et avec l'ESDES, et puis à remercier aussi Sonia Poinçon qui va intervenir au titre de DRH et nous dire comment on met en place la, digitalis la digitalisation pardon, dans, son, dans son entreprise. Euh, Au-delà de ça quand même sur la digitalisation, alors non seulement on parle de digitalisation dans nos, dans nos entreprises, mais il y a tout la, toute la transformation des métiers et surtout des statuts, des, on peut plus dire des salariés, parce qu'il y a de plus en plus euh, de, de, de personnes qui ne veulent plus ou qui ne sont plus salariés, et il faut qu'on qu réfléchisse ensemble, et je pense que les DRH sont aussi concernés à un nouveau modèle, en fait, pour... Euh, pour que ces salariés aient une couverture sociale, pour que ces salariés aient des avantages, comme, enfin ces salariés, ces travailleurs plutôt, euh, comme les salariés. Parce que je crois que ça va être le défi de demain, euh, la protection sociale de, de, de, ces, de ces travailleurs qui ne seront pas salariés. Alors je sais que ce n'est pas le débat de ce soir, mais il me semble que c'est important aussi euh, de, de le rappeler. Bien, bonsoir à, à toutes et à tous. Alors avant d'être président du MEDEF, je suis tout d'abord un entrepreneur, entrepreneur fondateur et cofondateur d'un groupe qui a démarré il y a quelques années à deux personnes et qui maintenant emploie plus d'un millier de personnes et qui devient un groupe de plus en plus international, avec une vision qui est que 100% des entreprises de demain deviendront des entreprises plateformes de plateforme et digitale, ce qu'on appelle la plateforme physique et digitale, la plateforme digitale. Donc nous on accompagne la transformation des PME et des ETI dans cette dynamique de transformation. Et on voit plutôt d'ailleurs le digital comme une magnifique opportunité de retrouver de la croissance et de la compétitivité pour les entreprises. Et quand on parle de croissance et de compétitivité pour les entreprises, là on, et qu'on parle d'écosystème et d'attractivité de territoire, ben depuis maintenant quelques années, je suis engagé dans cette magnifique odyssée des entrepreneurs du MEDEF, qui est aujourd'hui un MEDEF qui regroupe à peu près 10 000 adhérents au travers de ces organisations interprofessionnelles, un millier d'adhérents en direct, où notre objectif est bien évidemment de remettre l'entreprise au cœur des débats, et l'entreprise dans un écosystème d'attractivité de territoire, avec effectivement des sujets extrêmement forts qui sont de reconstruire euh, ou de dynamiser les ponts entre euh, entre l'éducation et, et, et l'entreprise parce qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement vite et on a quand même aujourd'hui un vrai déficit de compétences donc des sujets qui sont euh, très importants pour justement accompagner cette croissance. On est euh, bien évidemment un, un MEDEF d'influence hein, puisqu'on participe activement avec les pouvoirs publics sur le schéma de développement économique du territoire avec quelques idées qui sont des idées de, de bon sens et de, et de création de valeur pour, pour le territoire. Donc au cœur de l'attractivité d'un écosystème de territoire, et on est très content d'être partenaire de cette magnifique soirée sur un thème qui mériterait d'ailleurs quelques heures parce que je crois qu'on peut y passer beaucoup de temps. Donc merci encore à toutes et à tous d'être présents. Très bien. Alors nous allons démarrer pour poser un petit peu le, la thématique par Valérie Grésin, qui est docteur en philosophie, qui est également dirigeante d'un cabinet de conseil, ASM Conseil, qui vient de, de publier un ouvrage euh, et, et elle va nous faire une keynote qui repart de cet ouvrage que vous avez également en vente à la sortie de l'amphithéâtre. Donc je lui cède la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Merci. Bonsoir. Je suis très, très honorée d'avoir été invitée euh, ce soir par UCLI Expert en partenariat avec euh, le MEDEF Rhône-Alpes et la NDRH. Et euh, je tenais à remercier particulièrement Benoît Laurel, euh, Benoît Froment et Éric Mangin euh, pour euh, l'organisation de, de cette soirée. Le nombre de personnes euh, ici présentes ce soir pour une table euh, ronde qui mêle réflexion philosophique et entrepreneuriat illustre de mon point de vue la pertinence et la fécondité d'un dialogue entre université et entreprise. Et à ce titre, je salue en, en votre personne, Benoît Laurel, cet esprit d'ouverture qui anime l'Université catholique de Lyon, dans laquelle j'ai le plaisir aussi d'enseigner. Alors, j'ai été invitée pour vous présenter la réflexion d'un livre que j'ai publié avec Yves Michaud, philosophe, en janvier. 2019 et ce livre s'intitule Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants. Après ma formation initiale en philosophie, j'ai choisi de travailler en conseil auprès des entreprises car pour moi, la philosophie s'exerce dans la cité. Et Aristote disait, si la philosophie ne sert pas à mieux vivre, elle ne vaut pas une heure de peine. J'espère que vous aurez ce soir matière à réflexion justement pour nourrir euh, votre réflexion dans la vie. Mais c'est pour cela que je ne peux dissocier la pensée de l'action. Et peut-être vous demandez-vous euh, pourquoi un cabinet de conseil dont le métier est d'accompagner le développement d'équipes dirigeantes qui s'engagent dans la transformation de leur entreprise pour une performance responsable, pourquoi un cabinet de conseil décide de prendre le temps d'écrire un livre sur la mutation numérique Et bien parce que la mutation numérique, questionne radicalement nos manières d'être et par là même nos manières de travailler. Ce questionnement nous a paru tellement important pour penser la décennie à venir qu'il nous a amené à concevoir, à l'occasion des 25 ans anniversaire du cabinet, ce livre sur la mutation numérique. Pour introduire mon propos sur ce dont parle le livre, qui est, vous l'aurez compris, un livre de dialogue hein, qui nourrit euh, à la fois la pensée euh, académique et euh, le témoignage de dirigeants. Pour euh, introduire mon propos, laissez-moi prendre un pas de côté. Hein, un pas de côté, comme la tradition philosophique en est familière, avec cette euh, image qui représente, en fait, ce schéma, qui représente le dilemme de la voiture autonome. Donc certains, peut-être d'entre vous, euh, l'ont déjà vu. Et cette voiture autonome est aujourd'hui encore à l'étude, bien sûr, et il y a encore beaucoup de doutes sur l'opportunité de son développement. Mais elle nous parle du rapport de l'homme à l'outil, qui est inscrit de longue date dans l'histoire de l'humanité. La question là, qui est posée, sur laquelle je reviendrai, est que doit faire la voiture autonome Que doit faire la voiture autonome qui a le choix entre, a priori, écraser Bonsoir des enfants ou écraser des personnes âgées. L'homme construit des outils pour maîtriser son rapport au monde, pour gagner en liberté par rapport aux nécessités de nos vies vulnérables. Nous sommes imparfaits, notre vigilance n'est pas constante, notre conduite n'est pas toujours disciplinée, en tout cas la mienne, notre vue est défaillante, notre énergie fluctuante. Bref, nous avons une sorte de honte prométhéenne d'avoir été créés face aux choses fabriquées à la perfection. Alors nous avons le projet de créer une conduite parfaite, qui pallierait toutes nos défaillances et de nous laisser conduire par une machine. Mais voilà, la machine ne pense pas. La machine reproduit la consigne qu'il l'a programmée. Ce qui veut dire que la machine simplifie le réel de manière à ne pouvoir douter de rien. Elle supprime les cas de conscience, parce qu'elle n'a pas de conscience. Aucune intériorité qui pourrait abriter une sensibilité. Pour répondre à la question que vous voyez ici, que doit faire la voiture autonome, il faudra un jour, si nous décidons effectivement de conduire des voitures autonomes, il faudra un jour fixer comme norme. S'il vaut mieux se sacrifier, tuer un enfant ou tuer une personne âgée et après se débrouiller pour vivre avec, si ce n'est pas le sacrifice qui l'emporte, mais peut-être que d'ici là, la notion même de conscience sera devenue obsolète, préfigurant alors ce que le philosophe Gunther Anders appelait l'obsolescence de l'homme. Alors, vous trouverez sans doute le propos un peu radical. Et pourtant, à y regarder de près, il permet de penser la pointe du problème de la mutation numérique, il me semble, qui est capable du meilleur, et je n'oublie pas le meilleur, comme du pire. La question centrale, il nous a semblé dans ce livre, de la mutation numérique, est de savoir comment rester humain en utilisant des outils qui modifient notre rapport au monde de façon radicale. Comment garder, selon une expression que nous utilisons dans le livre, une pensée critique des usages qui permettent de trouver la juste mesure entre la recherche d'efficience et la construction d'un monde meilleur, en nous préoccupant plus de ce qui soutient la vie que de ce qui pourrait la suppléer Alors, je vous rassure, en tout cas pour ceux qui aime le numérique et le développement numérique. Ce livre a été conçu par des optimistes vigilants, pour qui le pire n'est jamais sûr tant que la lucidité et la bonne volonté, animées aussi d'un amour de l'humanité, prévalent sur des enjeux de prédation de toutes sortes. En tant qu'équipe de conseil initiatrice du projet, on a été fidèles à notre parti pris de rapprocher le monde de l'entreprise et le monde académique. Et juste pour votre information, nous avons réuni dans le livre les contributions de huit dirigeants d'entreprises diverses, de secteurs diverses, et de quatre universitaires, dont Yves Michaud, co-directeur de l'ouvrage, pour nourrir un dialogue qui met en évidence ce que pensées et pratiques se doivent mutuellement pour orienter et éclairer l'action dans un monde qui est globalisé et qui est devenu un vaste écosystème dont nous avons à prendre soin. Alors je vais développer euh, le propos du livre en trois temps. Les enjeux de la mutation numérique, quels sont les changements pour la vie des entreprises et comment prendre soin de notre humanité au travail. Évidemment c'est une synthèse. Et nous aurons l'occasion d'approfondir ces éléments et d'avoir des témoignages aussi d'approches très concrètes avec les intervenants de la table ronde. En ce qui concerne les enjeux de la mutation numérique, je crois qu'on peut dire qu'une certaine frénésie s'est emparée du développement des technologies numériques et avec ce développement, une prolifération d'algorithmes qui deviennent de nouveaux prescripteurs de pensée. J'envoie cette, cette expression d'ailleurs à notre ministre de la Culture, Franck Rister, qu'il a employé lors de la journée du livre politique du 30 mars dernier, euh, qui était sur le thème de la liberté en danger, et qui questionnait justement notre liberté euh, de penser, notre liberté de, de réflexion au travers de ces nouveaux prescripteurs de pensée que sont les algorithmes. Ces nouveaux prescripteurs pourraient nous amener à croire que l'on peut trouver l'action juste, comme la voiture autonome, sans penser, et donc se passer de l'effort et de l'inquiétude aussi de l'activité de pensée. Or, au contraire, il m'apparaît que l'exigence de réflexion dans l'entreprise, en tout cas, qui doit se développer dans un environnement de plus en plus complexe, et euh, plus en plus complexe à appréhender, que cette exigence de réflexion est de plus en plus forte, et qu'il y a lieu de reconnaître la réflexion comme activité professionnelle à part entière. En particulier, depuis que les applications numériques ont accéléré nos rythmes, nous donnant l'illusion que nous puissions nous passer du temps nécessaire pour penser l'action. Alors, ce que recouvre le numérique, hein, ce qui veut dire ce qui se rapporte au nombre, est une aventure humaine qui a commencé dès le XVIIe siècle, avec le projet cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature, grâce notamment aux mathématiques permettant de rendre compte de l'intelligence du monde par les nombres. Le numérique oppose à une pensée méditante qui doute, qui questionne, une pensée calculante, certaine de son fait. C'est un paradigme ancien. Il n'est pas nouveau. Hein. Le paradigme du numérique n'est pas nouveau. Les technologies numériques, évidemment, sont beaucoup plus récentes. Elles, elles émergent à partir des années 70 et elles ont pris tout leur essor à partir d'élargissement de la bande passante en 2005. D'après le cabinet PwBC, le développement en cours du seul domaine de l'intelligence artificielle pourrait générer une croissance mondiale de 14% d'ici 2030 représentant toujours selon cette source la plus forte opportunité de croissance commerciale de l'économie actuelle. Et je pense qu'il faut mettre aussi en perspective de cette tendance extrêmement positive et pleine d'opportunités, le fait, en tout cas d'après le CNRS, que l'ensemble des technologies que nous utilisons, ordinateur, téléphone mobile, objets connectés, centres de données, réseaux, plateformes, Consomme aujourd'hui près de 10% de la consommation mondiale d'énergie. Alors, le développement numérique questionne à la fois nos équilibres planétaires, mais aussi, au niveau de chacun d'entre nous, l'évolution de notre propre manière de vivre. Nous bénéficions chaque jour de ces applications dans le domaine de la santé, dans le partage des savoirs, dans la gestion des ressources, pour le décloisonnement des frontières, avec le développement de plateformes collaboratives, notamment des entreprises, avec les, leurs différentes parties prenantes. Et cela permet la mise en réseau de personnes qui, sans cela, ne se seraient sans doute jamais rencontrées. Pensons également aux bénéfices pour la démultiplication de notre intelligence calculante qui permet de modéliser des réalités de plus en plus complexes et potentiellement aussi de nous libérer du calcul pour nous dédier à autre chose. Et nous arrivons aujourd'hui à un stade critique dans l'impact de ce développement, celui où les outils numériques pourraient nous amener à fragiliser notre capacité de penser, notre capacité de sentir et par là même notre liberté de choisir voir notre capacité à nous reconnaître en tant qu'humains parmi d'autres humains. Je renvoie notamment ici aux travaux de Olivier Houdet, qui est chercheur au CNRS, directeur d'ailleurs d'un laboratoire de, neuro, de neurosciences, sur les effets de l'exposition aux écrans sur notre capacité de distanciation nécessaire aux prises de décision. Pour votre information, je ne vais pas vous abreuver de, de chiffres, bien sûr, hein, mais euh, sachez que selon une étude récente euh, au niveau de la population mondiale, l'utilisateur moyen passe 6,5 heures par jour connecté et 2,2 heures par jour en médias sociaux. Alors si parmi vous, il y a des personnes qui en passent moins, imaginez le nombre d'heures passées par ceux qui permettent d'arriver à cette moyenne. Le numérique, aujourd'hui, modifie notre rapport au monde de façon radicale sur trois registres. Fondement de notre structuration mentale. La distorsion de la temporalité, avec une illusion d'immédiateté. La distorsion de notre rapport à l'espace, avec une illusion d'ubiquité. Quand on est tous connectés, on peut avoir des personnes partout sur la planète. La, re, la distorsion de la relation aux autres, avec l'illusion d'une présence virtuelle. Trois exemples concrets. Un de la société civile sur la pression de l'immédiateté. Un dialogue entre deux personnes lors d'un séminaire récent qui portait sur le développement neuromarketing et son application à l'obligation, au moment de payer sa note par carte bleue dans un grand magasin, de donner une indication sur le fait qu'on voulait faire un don ou pas. Cette application a l'air extrêmement positive, extrêmement bénéfique. Mais elle est développée sous le coup de l'immédiateté, forçant la personne à répondre, en plus avec deux touches, une touche verte une touche rouge. Je vous laisse évidemment imaginer quelle était la verte et quelle était la rouge. Dans l'entreprise, l'oubli de l'espace et évidemment du temps qui lui est associé avec le développement de ce qui s'appelle « la petite planète », pour reprendre l'expression de Apple, avec l'utilisation de l'ICAL, qui permet une planification de réunions avec des personnes de quatre coins du monde. Une personne, par exemple, et j'ai vu ce, cet exemple récemment, qui découvre que sa réunion a lieu à 3 heures du matin, comme si chacun d'entre nous pouvait, parce qu'il est au bout de la planète, pouvaient être dans un flux d'activités permanents et ce qui est intéressant là c'est que personne dans les personnes qui avaient organisé la réunion n'avait pensé à l'écart horaire parce que dans l'ICAL pour ceux qui connaissent, hein, c'est un, un agenda électronique eh ben, il y a une place de temps disponible et on voit que toutes les personnes sont disponibles à ces places de temps alors on ne pense pas forcément à se dire ah oui, bah, enfin, là aux états unis ce n'est pas tout à fait la même heure qu'en euh, en France enfin un troisième exemple avec l'ubérisation, un chauffeur qui peut être, avec Uber, radié par un algorithme, directement, avec un petit message qui apparaît sur son mobile, sans possibilité de s'adresser à une personne réelle et concrète, sans possibilité de s'inscrire dans une relation qui tiendrait compte de la détresse de l'exclusion et radié pour euh, ben, non atteinte, par exemple, du nombre de courses par jour. Dans ces trois cas, il n'y a aucune mauvaise intention. Et je fais partie de celles et ceux qui pensent d'ailleurs que, pour ce qu'on la qualifie de progrès, même si ce terme peut être débattu, le progrès est souvent animé au départ de bonnes intentions. Mais comme disait Pascal, parfois, qui veut faire l'ange fait la bête. Lorsqu'il y a une insuffisante prise en compte des conséquences sur ce que vivre humainement veut dire. L'enjeu de la mutation numérique de mon point de vue est de rester humain dans l'entreprise, de maintenir vive la tension saine nécessaire entre un pragmatisme qui recherche l'efficacité, évidemment la compétitivité dans un monde globalisé, et un humanisme qui vise une représentation partagée et discutée de ce qu'est la vie bonne au travail, un humanisme qui se pose non pas la question du développement infini des outils de plus en plus efficaces, mais aussi de leur finalité. C'est se poser la question de nos responsabilités, au sens strict, de quoi nous voulons et pouvons répondre en tant que personnes concrètes, c'est-à-dire en tant qu'êtres dotés d'une subjectivité vivante. Je vous invite ici à réfléchir aux effets paradoxaux que génère l'utilisation des applications numériques et qui sont de plus en plus difficiles à concilier. Pour n'en citer que quelques-uns, le fait d'être connecté sans être lié, le fait d'avoir de plus en plus accès à l'information avec le moins en moins de possibilités d'en garder la mémoire. Par responsabilité ici, nous visons à rechercher la juste mesure avec humilité dans des situations de décision concrètes, pour ne pas être dupes de nos meilleures intentions. Alors, quels changements pour la vie des entreprises De mon point de vue, quatre changements majeurs que nous avons développés dans le livre. L'évolution du rapport entre société et entreprise, l'évolution des conditions de travail, de nouvelles exigences en matière de leadership et de gouvernance et de nouvelles exigences pour développer la qualité de la coopération. Au niveau de la société et de l'entreprise, l'accessibilité des données... Et les exigences de transparence de la société civile, mais aussi des marchés, des consommateurs, brouillent les frontières entre la société et l'entreprise. L'entreprise est sous surveillance généralisée, tout comme elle a les moyens d'assurer aussi la traçabilité de ses collaborateurs. Avec ce brouillage, je pense que le rôle de l'entreprise change. Hein, et on le voit bien avec les exigences montantes en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Je pense que l'entreprise joue de plus en plus un rôle d'opérateur de société. Et c'est une véritable opportunité, et c'est grâce au développement du numérique qu'il y a euh, cette, ce brouillage des frontières, et que l'entreprise doit se poser des questions de son impact sociétal. Si je vais maintenant sur le quotidien, sur les conditions de travail, elles évoluent aussi profondément. De nouveaux métiers apparaissent, d'autres deviennent obsolètes et cela crée des exigences d'agilité dans l'acquisition de compétences les parcours professionnels au niveau des personnes mais surtout aussi une exigence d'adaptabilité face à l'accélération des rythmes de travail il s'agit comme le faisait déjà Simone Veil dans la condition ouvrière de maintenir des rythmes favorables à la vitalité et de ne pas tomber dans l'épuisement programmé qui serait liée à l'imposition de cadences qui formateraient le travail et qui pourrait inhiber toute ingéniosité propre à l'expression de la subjectivité d'une personne qui entend garder le sens de ce qu'elle fait à sa manière, c'est-à-dire unique. Autre point, l'utilisation massive des écrans et la masse exponentielle d'informations traitées nous demandent de plus en plus de vigilance mais porte atteinte à notre capacité d'attention. On le voit dans les mails qui partent trop vite ou la surcharge, il y a la non prise en charge d'un délai raisonnable pour répondre. On le voit aussi dans des décisions prises souvent trop vite sur des données que nous n'avons pas le temps de contextualiser. Je prends comme exemple là le temps limité par exemple des soignants dans l'institution hospitalière euh, qui ont un temps limité pour euh, établir une, une toilette hein, pour des personnes non autonomes, de 7 minutes en moyenne, Mais et, et, et, qui, et qui créent une, une violence, parce qu'évidemment, euh, chaque cas est différent pour ces toilettes. Mais je prends aussi, dans un tout autre cadre, euh, l'exemple des prises de décision sur des sujets majeurs en COMEX, comme je peux les voir euh, régulièrement, qui engagent... Euh, la stratégie d'une entreprise et décisions qui sont souvent prises après une très longue journée de travail avec des modes de multitasking. Pour votre information, on a une étude de MIT qui montre que lorsqu'on change de nature de tâche, il nous faut 20 minutes, qui que nous soyons, pour pouvoir retrouver le niveau de concentration que l'on avait avant de changer de tâche. Face à ces constats, le rapport au pouvoir et à la gouvernance se trouve aussi questionné. Pour créer des conditions d'intelligence collective, on voit qu'il s'agit de penser la gouvernance en regard d'une finalité qui rassemble l'ensemble des parties prenantes avec une exigence d'horizontalisation des modes de coopération. Et c'est une véritable opportunité pour l'entreprise parce qu'elle permet de rallier autour d'elle des personnes qui veulent participer à un projet commun, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que des laboratoires innovants sont créés entre l'entreprise et des partenaires, entre l'entreprise et des consommateurs ou des clients, pour innover sur de nouvelles offres. Pour cela, il faut aussi s'assurer de manière très concrète que la réflexion éthique puisse exister dans l'entreprise lorsque le temps manque. Et cette réflexion commence là où les algorithmes ne peuvent plus répondre. Et il me semble qu'il faut pour cela aussi que les décideurs restent des personnes, c'est-à-dire soient conscientes des biais cognitifs qui se renforcent sous l'effet de l'immédiateté et organisent la possibilité de débats contradictoires, entre des instances exécutives, mais également opérationnelles, et pourquoi pas en sollicitant aussi des comités de sages. Enfin, une attention toute particulière doit être apportée à la qualité de la collaboration, pour que le travail ne se réduise pas au management par les nombres. Aujourd'hui, il y a comme un paradoxe dans les entreprises. Les entreprises souhaitent développer l'innovation, la confiance, le travail collaboratif, et... Le mode de, de travail qui favorise le numérique peut réduire la nature de la collaboration à une dimension transactionnelle. Je dis bien peu, elle ne le fait pas nécessairement. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont conscientes de cela et qui trouvent l'équilibre entre justement le transactionnel et le relationnel. Alors, comment prendre soin en conclusion de notre humanité au travail Trois pistes de réflexion. D'abord, la recherche de sens partagé au sein de l'entreprise. Se poser la question du pourquoi. Non pas seulement la question des moyens et des outils, mais du pourquoi. Établir le lien du développement numérique avec la raison d'être de l'entreprise. Je pense là à des entreprises pharmaceutiques qui mettent le patient au cœur de leur activité et qui développent des applications numériques qui permettent une meilleure connexion des patients au laboratoire, mais également une meilleure connexion, par exemple, des patients avec leur famille. Deuxième piste, maintenir le rapport au réel, c'est-à-dire veiller à ce que des espaces de délibération existent pour la prise en compte des données concrètes de réalisation du travail. Je pense dans le secteur de la construction à une entreprise qui a complètement co-construit avec ses collaborateurs, le plan de transformation digitale. Pour que ce plan de transformation digitale intègre les besoins des utilisateurs en tenant compte de leur réalité concrète et pour identifier aussi des besoins de formation qui permettent aux collaborateurs de développer les compétences adaptées pour éviter par exemple ce qui s'est passé avec le Boeing 737 Max dont on sait que euh, la défaillance était en partie liée à un manque de formation des personnes qui auraient pu arrêter le système automatique, évidemment, euh, digital. La troisième piste, maintenir une coopération vivante, c'est-à-dire qui intègre de l'imprévu, où chacun ait le sentiment de pouvoir aussi donner du sien et développer son autonomie par rapport à l'organisation prescrite. Ce qui requiert avant tout, et d'où le titre de notre ouvrage « que les leaders prennent conscience pour eux-mêmes, pour les autres, des conditions de cette coopération vivante. En limitant l'utilisation de médias froids, en maintenant l'exigence de ne pas être embarqués dans le flot incessant et la cadence infernale d'un temps qui n'a plus de rythme, de résister à l'illusion d'un toujours plus pour organiser des espaces de réflexion propices à la coconstruction, à la délibération, au débat fécond avec plusieurs parties prenantes qui permettent d'avoir envie de donner de soi pour construire un monde commun qui développe et, reconnaissant et reconnaisse chacun. Merci de votre attention. Merci beaucoup Valérie Grézin pour avoir bien posé la problématique, avoir évoqué quelques pistes pour réagir face à, à cette mutation des pistes qu'on va enrichir euh, à travers une table ronde de gens qui pratiquent en entreprise une table ronde donc je remercie RCF Marie Leno qui va nous rejoindre donc euh, merci à, à notre partenaire média RCF d'animer cette table ronde merci également à la tribune qui a bien relayé euh, l'invitation et qui fait actuellement un live tweet et nous accueillons pour la table ronde euh, donc Sonia Poinceau qui travaille dans le groupe Volvo Véronique Ferreira Perrin, donc qui nous a rejoints euh, du, euh, du groupe Seb, Laurent Fiard, Visiative, et Valérie Grézin aussi, qui continue à apporter son, son éclairage pour cette table ronde. presque à l'heure. Bonsoir à tous. Donc Marie Lénaud, je suis journaliste à RCF Lyon. On va essayer de vous accompagner et de mettre finalement un petit peu en perspective euh, avec des situations concrètes, des outils concrets qu'utilisent les entreprises euh, du territoire au quotidien dans leur digitalisation et pour comprendre aussi quelle utilisation ils font du numérique. On va vous présenter peut-être un par un en présentant aussi euh, euh, vos fonctions et l'entreprise pour, euh, pour laquelle vous travaillez. On va commencer avec vous, Sonia Poinceau. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche. Ça marche, parlez bien fort. Donc, je suis Sonia Poinceau, donc, moi, je suis ce qu'on appelle communément dans d'autres groupes des responsables ressources humaines. Voilà, chez nous, c'est HRBP, ces appellations. Euh, je travaille donc chez Volvo. Volvo, c'est un groupe international qui produit des solutions de transport. Euh, la majorité, ça va être du camion, mais on fait aussi euh, d'autres choses que du camion. On fait euh, des bus, euh, des engins euh, militaires, le chantier, on fait aussi euh, du bateau, enfin voilà, donc euh, toute solution de transport. Et moi, dans ce monde-là, j'accompagne des populations euh, qui sont essentiellement des fonctions support, puisque j'accompagne des métiers informatiques et des fonctions support RH, euh, qui travaillent ensemble de services partagés sur de la paie, du recrutement ou d'autres métiers RH euh, communication aussi. Euh, voilà du coup qui je suis. Mon périmètre, à peu près. Merci. Laurent Fiard Alors, je vois que votre micro ne marche pas. Je vous laisserai appuyer. Voilà, très bien. Oui, donc je vois qu'il n'y a pas de la parité. Je suis très heureux d'être entouré d'autant de, de, de femmes. Euh, donc, euh, moi, j'ai co-créé euh, co l'entreprise Visiative. Et comme son nom l'indique, c'est la contraction de deux mots, vision collaborative. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, on, on accélère l'innovation et la transformation numérique des entreprises pour aller chercher les opportunités de croissance et de compétitivité. Et tout ça en mettant en harmonie et en synergie à la fois euh, l'homme euh, avec un grand H donc euh, l'humain et le digital et donc je suis assez convaincu que la voiture va s'arrêter si elle n'est pas conduite par un humain et plus facilement euh, donc euh, on travaille beaucoup sur justement ces sujets on en parlera un peu, un peu plus en détail Véronique Ferreira Perrin Bonsoir, euh, Véronique Ferreira Perrin, je travaille au sein du groupe SEB. Euh, donc bien entendu, ce qui vous vient à l'esprit, c'est SEB, c'est bien. Euh, donc le groupe SEB installé à Eculi, historiquement, 33 000 collaborateurs dans le monde. Euh, Aujourd'hui, plus de la moitié en Asie. Euh, 10 usines en France, euh, dont on est très fiers, 41 à travers le monde, euh, 40 marques. Euh, je suis sûre que pour plein d'entre elles vous ne les soupçonnez pas CRUPS, euh, euh, Moulinex bien sûr euh, VMF euh, euh, voilà je suis euh, euh, alors on a encore trouvé un autre, un autre nom je, je me souviens de ce que disait euh, mon prof de RH euh, pour renouveler la promesse disait-il donc moi je suis Continental Talent Leader euh, donc je suis responsable de la gestion des carrières, de la mobilité et des talents, une promesse, euh, à la fois pour l'Asie, euh, donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça à partir des CULI, euh, et puis euh, le reste de mon métier, donc je fais exactement le même travail mais plus sur des sujets de fond euh, pour l'industrie, donc les 41 usines que nous avons à travers le monde, la recherche, euh, les collaborateurs de la recherche, donc on a à peu près 1400 collaborateurs en recherche à travers le monde, et puis le développement. Euh, voilà, donc dans ce cadre-là, je travaille sur l'industrie du futur, euh, euh, sur des expertises euh, euh, en termes de recherche et, euh, et voilà, je suis très contente d'être là ce soir. Et excusez-moi de mon retard, c'est un peu compliqué pour la parisienne que je suis à l'origine. Personne ne l'a vu. <rire> euh, Valérie Grézin, vous allez rester avec nous euh, parce que justement, vous allez pouvoir commenter un petit peu aussi la manière dont ces entreprises font appel au numérique, à la digitalisation aussi dans leur entreprise. Voilà, vous interviendrez à chaque fois pour nous donner votre regard aussi euh, voilà, sur leur manière de fonctionner. Moi, j'aimerais revenir sur un détail que vous avez évoqué lors de votre keynote. Ça m'a frappé, c'est cette réunion à 3h du matin. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent, Véronique Ferrapérin, vous qui travaillez avec des, avec des interlocuteurs qui sont parfois sur un autre continent. Est-ce que cette histoire de réunion à 3 heures du matin, c'est quelque chose qui peut arriver Alors Je vous laisse répondre, que tout le monde vous entende bien. J'ai eu, euh, eu exactement ce, ce feedback il y a quelques jours de la part de nos collègues australiens. Euh, oui, effectivement, le, le, le siège du groupe... Euh, le siège du groupe, donc la partie, euh, tous les décisionnaires, euh, entre guillemets, stratégiques, sont situés euh, en France. Euh, euh, et on a effectivement une organisation qui fait qu'il euh, y a une très grosse collaboration avec les continents. Euh, effectivement, l'Australie, mais tout simplement Hong Kong ou n'importe quel pays asiatique ou l'Amérique du Sud, oui, on est censé travailler absolument tous les jours ensemble, et oui, les réunions, euh, effectivement, ça arrive. Euh, Comment ça on, se on passe les, on, les, on les organise avec notre prisme horaire très franco-français, et, euh, et oui, ça serait mentir euh, que de dire que euh, nombre de réunions euh, sont organisées sans prendre en compte, sans prendre en compte euh, l'espace le, temps ou l'espace euh, quoi que ce soit de nos, de nos collègues. On vient de lancer une campagne dans ce sens-là. Euh, je, je vous écoutais tout à l'heure. On a lancé une campagne sur. Euh, alors d'abord, on s'est cassé la tête sur comment on allait appeler cette campagne. On l'a appelée pour la France conciliation, petit guide euh, des basiques, des conseils et astuces en termes de euh, conciliation vie pro, vie perso. Euh, on s'est un peu cassé la tête pour comment on, appelait, on allait appeler ça à l'international. Ça fait sourire en faire en fait Work-Life Balance à l'international. Euh, Work-Life Balance. Work-Life Balance, ça fait sourire euh, essentiellement mes collègues asiatiques. Euh, qui travaillent eux, 70 à 80 heures par semaine, moi il est 18 heures généralement je regarde euh, la personne qui occupait mon poste juste avant et euh, que j'ai la chance d'avoir en, en ligne de mire euh, euh, oui nous on est à 18 heures en train de travailler en Corée, ils sont encore connectés et puis on se voit à, travail, à travers la petite lumière de Skype bien entendu donc euh, pour eux c'était Work Life Effectiveness le nom du projet donc efficience, euh, comment être plus efficace dans sa vie perso, vie pro euh, la, le projet a eu, moins de, de, de, a eu un succès différent là-bas, du coup l'idée c'était rappeler ces basiques, ces basiques d'animation de réunion quand on a euh, 10 collaborateurs situés euh, euh, en même temps n'importe où à travers le monde, comment on laisse la parole, comment on passe la parole, comment on s'assure de temps en temps que tout le monde est toujours là, euh, comment on évite de taper euh, alors que, voilà, des, des, des basiques. Euh, et puis donc oui, l'organisation le, le, de réunions, le respect de l'espace-temps, le respect de l'espace-lieu, ouais. Alors justement, ces, ces réunions, euh, je vais en venir à vous, Sonia Poinceau, vous me disiez en préparant cette table ronde que chez vous, l'exception d'une réunion, c'est quand tout le monde est autour de la table oui, alors euh, je suis moi-même dans un contexte très international pour le coup, puisque du coup j'ai, euh, et en même temps connecté aussi à un contexte local, puisque j'ai deux types de casquettes. Euh, je suis à la fois euh, RH en équipe de management. Dans ces équipes de management, les populations que j'accompagne, elles vont grosso modo euh, du Brésil, US, jusqu'en Inde, principalement, avec une grosse partie effectivement en Europe, euh, puisque notre siège est suédois. Euh, voilà. Euh, et puis j'ai aussi un relais local France pour des populations françaises. Euh, sur les métiers que j'accompagne moi, euh, l'exception effectivement c'est quand on a une équipe qui n'est que euh, franco-française ou euh, suédo-suédoise et qui est sur le même site. Parce qu'à minima, même quand on est dans le même pays, on n'est pas forcément sur le même site, on est sur du multi dans la gestion de nos activités puisqu'on est en fonction support à l'intégralité du groupe sur, euh, sur, euh, sur du, du matériel, du besoin qui est transverse à toutes les entités du groupe, quels que soient le les autres métiers du groupe. Donc, cette particularité fait que chez nous, l'exception, c'est effectivement quand on a tout le monde autour de la table sur un même site pour une réunion. Et donc, les connexions, euh, voilà, et les meetings envoyés, euh, bah, on en a, euh, on en a aussi. Par contre, là où moi, ça m'a fait un peu, euh, effectivement, réagir quand je vous ai entendu euh, là, et, et ça me fait encore réagir ici, c'est-à-dire que, euh, après, il y a aussi une culture managériale, et, et les actions que vous menez là vont dans ce sens-là. Euh, on a la chance d'avoir une culture quand même suédoise dans le groupe qui, pour le coup, euh, en termes de work balance, a une sensibilité différente, en tout cas, euh, peut-être que, que, que d'autres pays, euh, et notamment peut-être que l'Asie euh, spontanément. Ça insuffle une culture managériale, on n'est ni dans la culture du présentéisme, ni, euh, je dirais, dans, dans, dans, dans un, un, un isolement du collaborateur. Et des meetings qui sont envoyés à 3h du matin, quand on envoie à son collaborateur un meeting à 3h du matin, bah pour nous, ce n'est pas une bonne pratique managériale et de fait, on accompagne les managers à cette sensibilité-là, on les sensibilise, on a des, des, des formations quand les managers deviennent managers en contexte international, qui leur apprennent aussi comment on se connecte avec quelqu'un qui est dans un espace temps, climatique, politique, différent du sien, dans une langue dans laquelle on va échanger qui n'est ni la langue natale, sa propre langue natale, ni la sienne. Et ça, ça s'apprend en fait. Et on apprend aussi, euh, comme on, a, on apprend à lire le langage corporel de quelqu'un qui est à côté de nous, et à se mettre en empathie face à cette personne quand on communique, on apprend aussi à faire ça euh, via euh, des meetings qui sont en vidéoconférence, via des meetings qui sont uniquement en conférence téléphonique. Ça s'apprend et c'est une autre grille de lecture. Et, et c'est quelque chose sur lequel on peut sensibiliser, accompagner. Et encore une fois, pour moi, il s'agit plus d'une culture managériale, envoyer à 3h du matin un meeting, que, que uniquement un contexte, je géographique, voilà. En tout cas, vous êtes euh, toutes les deux vigilantes pour, euh, en quelque sorte, sécuriser, finalement, le numérique et le digital dans vos structures, pour ne pas exclure des personnes, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Est-ce est que sécuriser, c'est le bon mot Je pense que ça serait difficile de dire que, que l'ambition, la volonté euh, est autre que celle de sécuriser. Enfin, ça serait... Euh... Par contre, je, euh, je pense que c'est plein de paradoxes. Euh, on vient de parler des, des pratiques managériales. Alors certes, on va faire un guide de bonne pratique sur euh, le respect de l'équilibre vie privée, euh, vie professionnelle. Euh, on va dire que qu'on donne les moyens ou, ou, ou qu'on veut qu'on veut donner qu'on veut que nos collaborateurs soient autonomes que enfin, j'en ai j'en ai noté plein des euh, euh, qu'on travaille de plus en plus dans des espaces non hiérarchiques, que les relations, euh, euh, on est de plus en plus dans des organisations matricielles, euh, qu'effectivement, euh, on fait de plus en plus de formations euh, à l'interculturel, etc. Mais, euh, mais très souvent, euh, on peut aussi se retrouver avec des pratiques managériales à l'ancienne, avec euh, de l'autorité, slash de l'autoritarisme. Donc, je pense qu'en tant que fonction RH, voilà, c'est aussi... Euh, encore plus aujourd'hui, gérer du paradoxe, euh, gérer euh, des injonctions paradoxales, euh, gérer des collaborateurs à qui on dit de prendre soin d'eux et en même temps le système, euh, euh, le système euh, est tout sauf, euh, euh, je ne sais pas très bien comment le dire, mais preneur de soins. Euh, donc notre fonction, elle est, elle est aujourd'hui, moi je la sens en tout cas moi parfois, je me sens très à l'épreuve, très mise à l'épreuve par effectivement ce qu'on dit, ce qu'on voudrait, ce qu'on ambitionne. C'est-à-dire cet humain au centre de tout, de l'entreprise, du système, et en même temps ce que le système génère. Alors Laurent Fier, je vais m'adresser à vous. Peut-être que vous voulez réagir, Valérie Grézin, avant qu'on fasse intervenir Laurent Fier. Très brièvement, mais ce que vous venez de dire résonne très fortement avec une notion euh, sur laquelle on peut travailler, qui est celle de la consistance culturelle. C'est-à-dire que la consistance, ça se construit. Euh, ce que vous évoquez, des paradoxes, euh, ce qui fait violence, c'est de ne pas les reconnaître, les paradoxes. Mais dans les entreprises où ils sont reconnus, où on les travaille, et on les travaille avec humilité, euh, où les managers disent bah « ben oui, là... On » on n'a pas été tout à fait en cohérence avec nos valeurs, etc., eh bien, euh, il fait meilleur ou il fait bon travailler. Voilà ce que je voulais dire. L'eau D'équiper les collaborateurs dans ce type de contexte. Je sais qu'en ce moment, on accompagne beaucoup les collaborateurs sur des sujets comme influencer sans avoir d'autorité, on accompagne les managers sur influencer sans autoritarisme, euh, comment bien gérer des parties prenantes, comment... Ce que vous disiez tout à l'heure sur la, les différences interculturelles, le langage, voilà. La médiation, on revient beaucoup, beaucoup, beaucoup à des pratiques de médiation, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que tout ça, ça crée, euh, comme il y a moins de liens, bah, quand il y a du lien, il est parfois plus... plus, plus en tout cas, l'humain reste ouais. au cœur, même si le numérique fait partie intégrante bah, de l'entreprise. Paradoxalement, plus que jamais, en fait. Et bien justement, Laurent plus Fier, jamais. comment est-ce que vous intégrez l'humain quand vous accompagnez au cas par cas une entreprise qui vient euh, se faire accompagner pour euh, optimiser, on va dire, euh, la digitalisation chez elle Comment est-ce que l'humain intervient dans votre euh, votre regard Alors, je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord répondre à la première parce que le, le numérique est bien plus profond que ça, et j'aimerais juste, moi, je préfère me lever à 3 heures du matin que faire 48 heures de voyage. Pour la planète, pour euh, tout dépend de, de tout, tout dépend en fait de l'importance de la réunion, et c'est là où après il y a des débats. Mais enfin, le numérique c'est bien plus profond que la simple messagerie, la visioconférence et tous ces sujets qui effectivement. Euh, euh, quelque part modifie la façon dont on travaille ensemble, c'est-à-dire le collaboratif, mais qui modifie aussi la façon dont on agit ensemble au sens coopératif du terme, et notamment comment on va transformer des processus, comment on va transformer des processus de, de fabrication, et je vais juste là mettre le niveau euh, au, du numérique aujourd'hui que l'on travaille avec les entreprises, c'est de dire que demain, plutôt que de fabriquer une pièce ici en France, et de la, de la livrer... Avec toute l'empreinte carbone que ça, nécessaire, que ça nécessite, donc de la livrer en Allemagne ou aux États-Unis, on va pouvoir concevoir une, une, une pièce ici en France et la fabriquer à côté de sa livraison, avec l'impression 3D, avec tous les processus de continuum numérique. Et donc, je suis plutôt, moi, pour le numérique optimiste, celui qui justement optimise les processus optimise l'excellence opérationnelle c'est-à-dire le numérique qui va modifier le travail en passion le numérique qui va justement apporter aux opérateurs les outils qui sont les exosquelettes les outils connectés la façon dont on va opérer différemment et je vous encourage à aller voir les outils de cobotique, aller voir les interfaces homme-machine, tout ce qui va permettre aujourd'hui d'éliminer toutes ces tâches fastidieuses donc ce numérique d'excellence opérationnelle et ce, ce numérique de croissance qui va réinventer des modèles économiques qui va passer un monde qui est un mode de, de, de capitalisation, à un monde d'usage, euh, donc d'Opex, qui va modifier tous ces modèles économiques. Donc nous, c'est ce qu'on traite aujourd'hui dans la transformation numérique de l'entreprise. On ne traite pas euh, le site web de l'entreprise, on ne traite pas le sujet de la messagerie, on ne traite pas les sujets euh, qui sont en fait euh, du numérique, on va dire, euh, de commodité, qui devient maintenant... Euh, euh, on a tous une boîte aux lettres euh, qui est physique, moi je ne la regarde pas tous les jours, j'ai une boîte aux lettres numérique, je ne la regarde pas tous les jours, j'ai... Euh, dans les outils de l'entreprise, des alternatives à l'IMEV qui permet de concentrer sur le travail des projets collaboratifs. Mon email, je regarde, mes emails je ne les regarde qu'une fois par semaine. Donc après effectivement il va falloir retravailler sur les outils, c'est-à-dire tous ces outils collaboratifs. Donc nous quand on accompagne une entreprise, on travaille d'abord avec ses dirigeants, avec les opportunités qu'offre le numérique dans la croissance et la compétitivité et euh, les parties prenantes pour transformer les entreprises sont euh, bien sûr euh, euh, l'humain, c'est-à-dire les collaborateurs qui passent, euh, qui, qui grâce aux moyens numériques vont pouvoir euh, travailler de manière plus euh, transversale et de moins en moins hiérarchique, dans lequel on va aller chercher plus d'initiatives et d'engagement. Chez Visiative, euh, on a euh, maintenant. Euh, 1 000 collaborateurs, on est passé, comme je vous l'ai dit, de deux collaborateurs à 1 000, avec des croissances fortes ces dernières années, et on a, pour accompagner notre propre transformation, 1 000 humains au cœur, c'est-à-dire une centaine de transformeurs qui viennent, au travers des outils numériques, modifier certaines façons de travailler et d'agir ensemble. Et ensuite, l'entreprise au cœur de l'écosystème, c'est-à-dire cette entreprise ouverte avec ses sous-traitants, avec ses clients, avec ses partenaires académiques et sur lesquels on va pouvoir partager justement du savoir, on va pouvoir aller chercher de la contribution dans ces entreprises plateformes qui vont agiter l'interaction et puis avec une conviction personnelle, c'est que justement plus on va dynamiser les interactions humaines, grâce au numérique, plus on va créer de la valeur. Sonia Poinsot, vous vouliez réagir oui, bah, j'ai envie de rebondir parce qu'effectivement pour moi, la, la, enfin, ce, ce côté dématérialisation, ce côté numérique, etc., ce digital, pour moi, ce n'est pas uniquement effectivement, les réunions sur des chats euh, en vidéoconférence. Ça, c'est un aspect qui est censé fluidifier la collaboration qui fait qu'effectivement, on gère les ressources humaines différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je cherche un talent sur un sujet euh, et que je dois constituer ou faire constituer une équipe, euh, de fait, j'ai un panel en termes de diversité de profils qui est beaucoup plus large que ce que j'avais avant parce qu'on a des outils qui permettent de fluidifier cette collaboration et de donner accès à des personnes qui n'auraient pas accès à des opportunités avant. Et donc, et donc ça pour moi c'est quelque chose qui est voilà l'enjeu du numérique pour nous c'est vraiment la facilité de collaboration et promouvoir cette collaboration mais après la numérisation c'est aussi alors effectivement ça peut être le bulletin de paye dématérialisé pour les collaborateurs plutôt que de l'avoir en papier dans sa boîte aux lettres avec un coffre-fort voilà, numérique qui est donné offert aux collaborateurs mais ça peut être aussi sur la ligne de production aujourd'hui nous on travaille sur des projets donc des outils qui fonctionnent déjà mais qui sont pas encore industrialisés mais sur lesquels on travaille concrètement qui sont sur sur la réalité virtuelle ou augmentée, qui permettent par exemple, en mettant le casque sur les yeux d'un collaborateur, de le former à comment est constitué un moteur de camion. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà vu la taille d'un moteur de camion. Grosso modo, vous n'allez pas le prendre dans la main, le tourner dans tous les sens et toucher aux pièces comme ça pour voir comment il est fait. C'est assez compliqué, c'est assez lourd en termes d'ergonomie, c'est juste pas possible. Et donc là, en fait, l'avantage, c'est qu'on donne accès en fait, à, cette, à cette vision 3D du moteur en pouvant le retourner, l'étudier, le, le découper, etc. C'est un outil véritablement formidable de formation qui donne accès à des formations dans des contextes où on n'aurait pas pu le donner. Voilà, ça facilite par exemple ça. Euh, ça peut être aussi, euh, sur la réalité augmentée, quelqu'un qui va mettre un casque sur ligne de production et qui va, euh, au lieu d'avoir des notes imprimées sur papier qui sont elles-mêmes à traduire, etc., etc., euh, d'une liste de choses à faire sur ligne de production, et bien il va avoir ce casque qui va lui pointer, en fait, euh, quand il va se regarder le moteur, la pièce de manière lumineuse. Le casque est capable de reconnaître à quel endroit il doit intervenir sur le camion, de lui mettre en lumière et d'indiquer au collaborateur ce qu'il doit faire comme étape de réparation, modification ou assemblage sur ce moteur. C'est ce genre de choses en fait, le numérique aussi, c'est des formidables opportunités économiques de développement et d'accès aussi à des collaborateurs qui n'avaient peut-être pas accès à d'autres choses aussi. Et donc l'enjeu pour nous, c'est plus que je dirais... Là les RH, le rôle qu'on a nous, c'est d'être bien sûr promoteur de, de, de tout cet aspect positif de développement, de faire en sorte à la fois de promouvoir la collaboration, d'aller dans le sens de la promotion de la collaboration, que ça puisse raccrocher peut-être des personnes qui n'avaient pas pu prendre le train avant. Voilà, d'ouvrir de, de, de nouvelles opportunités euh, voilà. et bien sûr, bien sûr on a un rôle aussi pour s'assurer qu'on ne va pas trop loin là-dedans euh, et qu'on met aussi la borne de l'autre côté mais pour moi l'enjeu voilà, du, du, du numérique de la digitalisation il n'est pas seulement sur des réunions Skype euh, ces réunions Skype euh, ces connexions aussi qui sont possibles de n'importe quel outil demain euh, mon téléphone personnel euh, euh, ma tablette mon, mon ordinateur personnel professionnel ou autre peu importe lequel je pourrais me connecter dessus et avoir accès à tous mes documents professionnels ça aussi, je veux dire, ça c'est en cours dans notre entreprise en train de se déployer, c'est des facilitations de collaboration. Mais ça doit être vraiment un outil pour alléger certaines choses, pour que voilà, cette mixité, cette collaboration, ce dialogue euh, soit, soit, voilà, soit supporté. Quoi. Valérie Grézin, est-ce que vous vouliez rajouter euh, ou réagir à ce qu'on vient d'entendre La question de la réalité augmentée est une question qui pose vraiment des questions profondes sur le plan même du rapport au réel. Je pense au philosophe Richard Sennett qui a notamment écrit « Ce que c'est la main ». Il se trouve que les études aussi que l'on fait sur notre fonctionnement cérébral montrent qu'il y a un rapport euh, réel de euh, ce pour l'apprentissage hein, entre ce que nous faisons et ce que nous pensons et que une des limites de la enfin limite en tout cas une des choses à penser et à prendre en compte euh, dans le développement de la réalité augmentée c'est justement le maintien de ce rapport voilà donc euh, je dirais d'attention sur, sur ce point C'est bien pour ça que ce n'est pas tout de suite mis en industrialisation, qu'il y a des phases de tests, d'apprentissage. Voilà. Il faut être, je crois, humble à tout, tous les niveaux dans l'entreprise et sur tous les rôles que l'on a. Nous, UH, RH, on apprend aussi en faisant, en accueillant ces nouvelles technologies. Et en, voilà, on tâtonne et on apprend sur le tas. Et comme on le fait en collaboration euh, avec des personnes qui sont intéressées, ben, voilà, en toute humilité, on avance doucement. Alors nous on est au cœur des sujets des réalités augmentées depuis quelques années parce que tout ça démarre en fait, avant pour fabriquer un produit il fallait dessiner sur une planche à dessin pour ceux qui s'en souviennent, il fallait avoir le côté intellectuel pour tout remettre en 2D et puis donner en fait à des personnes à l'atelier qui prenaient des plans 2D pour les refabriquer et remettre ça en 3 dimensions. Euh, Aujourd'hui en fait on conçoit un produit en 3D donc on donne l'opportunité à tous les designers, à tous les créatifs de pouvoir concevoir eux-mêmes un produit en 3D ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il fallait apprendre à dessiner un produit pour qu'il soit fabricable euh, Aujourd'hui en fait on apprend à concevoir en 3D, on conçoit en 3D, on fabrique avec de l'impression 3D et on donne l'opportunité à des techniciens de maintenance qui sont de l'autre bout de la planète, parce qu'on a fait des livraisons dans l'autre bout de la planète, de pouvoir dépanner plus rapidement un client sans faire des allers-retours, et encore une fois, de marchandises, parce qu'on n'est pas à la bonne pièce au bon moment quand on veut quand on veut dépanner, dépanner une machine. Donc c'est ça le numérique d'excellence opérationnelle, c'est ça le numérique d'entreprise responsable au sens... Je vais redonner l'information au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Moi-même, avant, j'allais travailler tous les samedis matins au bureau et pour avoir... Euh, l'accès à l'information j'étais obligé d'aller au bureau, je ne travaille plus au bureau je travaille n'importe où de la planète et je travaille comme si j'étais au bureau donc tout ça euh, apporte quand même des sujets euh, en l'occurrence d'entreprises de, responsables où nous aujourd'hui chez Visiative, on n'a plus besoin de se voir physiquement euh, pour faire des réunions, on n'a plus besoin en fait euh, d'envoyer euh, des pièces euh, quand on travaille avec nos clients euh, euh, par euh, transporteur parce qu'on euh, est capable capable de s'envoyer se, euh, les informations euh, numériquement. Alors on l'a compris, hein, euh, tout le monde le sait, le numérique, la digitalisation, mmh. ça, ça avance très vite, ça évolue très vite. Vous venez de le dire Sonia Ponceau, parfois on tâtonne aussi pour euh, tenter, tester de nouvelles technologies, euh, de nouvelles propositions. Comment est-ce que vous, vous justement, vous prenez ce risque tout en ayant à l'esprit euh, voilà, qu'il faut rester euh, avec l'humain que ça ne déborde pas et que ça reste dans un cadre euh, Eh bien on met on met des on, déjà on n'est pas seul euh, on, a, on le fait en collaboration encore une fois et euh, on a euh, ben, dans tout pays une médecine du travail on a dans tout pays euh, bien sûr des euh, supports RH on a dans tout pays euh, des consultants externes parfois aussi qui nous aident. on enfin voilà donc euh, je dirais ce qui est important c'est euh, peut-être pour s'éloigner du autoritarisme totalitarisme dont vous avez référence tout à l'heure peut-être aussi c'est ça hein, sécuriser euh, euh, par exemple, on a dans le... Oui, ouais, voilà, autoritarisme, vous parliez. Mais en tout cas, euh, on, a, on a par exemple chez nous un observatoire du stress euh, voilà, qui se décline à la fois dans une version globale pour le groupe, mais aussi euh, en France sur un outil encore un peu plus, un peu plus détaillé pour les populations françaises, euh, qui est là quand euh, les gens ont leur visite avec le médecin ou à la demande, qui peuvent aller en fait, faire ce test et mesurer un petit peu quel est leur niveau euh, de stress. Et donc, Ce test, par exemple, va les questionner sur est-ce qu'ils ont, de fait de l'organisation du travail, des injonctions contradictoires Est-ce qu'ils y trouvent encore un équilibre entre eux, leur vie privée, leur vie professionnelle, dans la façon dont ils arrivent à gérer leurs contraintes, etc. Et en fait, c'est une série de questions. Le test est anonyme, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils répondent... Ah, oui, excusez-moi. Quand ils répondent en fait, à ce test, c'est anonyme, c'est-à-dire qu'eux vont voir le résultat à la fin. Ils peuvent l'imprimer pour en discuter avec le médecin du travail ou avec eux ils ont envie d'y discuter, des fois c'est aussi les RH, etc. ou le manager, mais de fait, ils n'enregistrent jamais leur nom. Donc ça reste une donnée pour eux, s'ils veulent le garder pour eux. Et ça leur permet un petit peu ben voilà, d'avoir un curseur sur OK, là où j'en suis, est-ce qu'il faut que je recade certaines choses Est-ce que j'ai une vigilance à avoir ou pas Ou est-ce que je suis encore bien dans une work balance work Et qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres Est-ce que vous avez un retour euh, alors, euh, pas, du coup, je n'ai pas amené les, les, de données récentes parce que je jongle en plus avec les, les deux outils globaux et, et locaux. Donc, je n'ai pas, pas de données récentes là. Ce qui, disent, ce qui est sûr en revanche, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un, une entreprise, et un groupe qui est plébiscité plutôt pour, pour cette culture managériale là, pour l'attention. Aujourd'hui, quand on a un manager qui accompagne un collaborateur, il sait que la charge de travail fait partie des sujets qu'il doit aborder avec ses collaborateurs, quel que soit d'ailleurs le métier qu'il a, pas forcément dans un contexte global, mais aussi local. Euh, encore une fois, parce qu'on a sensibilisé, parce que peut-être qu'à une période, où on n'était peut-être pas si bon que ça. Euh, voilà, je sais rien. Aujourd'hui, en tout cas, les retours qu'on a, c'est que ça fait plutôt partie des retours positifs, et que quand il y a... Euh, euh, mais on sort aussi d'une période économique où on était moins en flux tendu au niveau de la production. On était sur une production du camion qui a été ralentie pendant quelques années. Donc, il faut mettre en perspective avec le contexte économique. Là, ça fait un an qu'on remonte vraiment avec une productivité nécessaire un petit peu plus importante. Donc voilà, il faudrait vérifier dans quelques mois, est-ce qu'on a réussi à garder ce cap-là avec un contexte économique qui est plus exigeant. Euh, voilà, mais c'est une vigilance un petit peu de tous les jours et on a des outils qu'on sait créer. Euh, par la force de l'histoire euh, et, euh, et puis encore une fois on apprend aussi en faisant et s'il faut les adapter on les adaptera à nouveau le dialogue Véronique, social est aussi important pour ça les, Véronique les Perrin chez Seb, comment est-ce que justement vous accompagnez vos collaborateurs avec ces nouveaux outils numériques ou dans l'utilisation de ces outils numériques Ce qui est intéressant est je rebondis, Laurent a fini sa phrase en disant, je sais plus que ce que vous disiez mais moi j'avais envie de rebondir en disant, c'est marrant parce que alors c'est très personnel comme sensation, hein, ça fait qu'un an et demi que je suis au, au sein du groupe SEB. Moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant besoin de travailler ensemble, y compris physiquement. En fait, de, de... je ne peux pas forcément vous l'expliquer, euh, c'est sûrement multi. Euh, euh, et du coup sur le campus, certains d'entre vous ont, ont peut-être visité le campus de SEB sur Eculee, il y a un SEB Lab pour aller alors non seulement euh, prototyper etc mais aussi pour aller euh, mouliner des problématiques euh, qui sont absolument pas liées à, à du matériel ou à du physique hein, mouliner une nouvelle approche euh, euh, en utilisant du design thinking etc donc on a un Seb lab on a un digital lab on a remodelé tous les espaces de travail euh, avec des salles de repos bien entendu enfin c'est voilà parce que oui l'espace les, le lieu sont sont questionnés par cette transformation numérique pas que l'espace-temps. Que... Et du coup, euh, on a la chance d'avoir un campus hyper convivial. Tout a été fait pour qu'on puisse effectivement se re-retrouver. Et oui, dans les problématiques aujourd'hui, moi, que j'aborde, et, et, et, et je suis hyper sensible à tout ce que vous disiez, puisque je travaille dessus sur l'industrie du futur, hein. oui, les exosquelettes, oui, tout ce qui va venir soulager, qui va venir rendre les gens, euh, certains, plus intelligents. Ça questionnera sur, sur ceux qui ne pourront peut-être pas accompagner. Ou, ou euh, mais mais oui, moi, je, je, je ressens aujourd'hui ce vrai besoin. Et, et aussi au sein des équipes que j'accompagne, de, de solutionner ensemble en se voyant, en, se, en passant du temps, en, en reprenant peut-être le temps. Et, et du coup, c'est vrai que ça vient choquer un peu avec toute cette vitesse, avec tous ces mails, avec tous ces bip-bip, avec ce Skype qui sonne. avec son Et, et oui... Et pourtant, il faut continuer à grandir avec tout ça et de tout ça. Mais... Euh, ouais, je pense que... <rire> ouais, et, <rire> Le numérique, c'est... <rire> c'est apprendre à vivre et à, et, et à capitaliser sur tout ça, en fait. Euh, parce que ça fait quand même une multitude de... plus La vie privée, la vie perso à l'arrière qui non plus à protéger tout simplement cet environnement. Alors, pardon un ah. micro, C'était plus très intéressant. <rire> Merci. Valérie Grézin. Oui, donc, je voulais juste signaler une, une étude assez intéressante, mais qui, qui va sur le registre des paradoxes qu'on a pu évoquer et qui, va, enfin, qui peut peut-être éclairer ce que, ce que vous exprimez aussi, euh, qui a été faite par le MIT, donc grâce évidemment aux technologies numériques, et en particulier l'IRM. Euh, en fait, le MIT a mesuré. Euh, le niveau de créativité et euh, d'efficacité d'une réflexion collective, à distance et en présentiel. Et en fait, en présentiel, les personnes sont beaucoup plus innovantes. Parce que la part euh, incarnée, la part de sensibilité, qui est une dimension de notre réflexion, stimule la créativité, stimule le, le plaisir à travailler aussi ensemble. Et pourtant, il faudra qu'on trouve... Et ah pourtant, il faut trouver l'équilibre. Voilà, on est, on est avec des équipes qui sont réparties partout, euh, sur des créneaux et, et pourtant, il faudra qu'on arrive à euh, gagner en compétitivité, en valeur ajoutée, à collaborer, à se comprendre. Je crois que nos collègues chinois, on a souvent besoin... Euh, euh, c'est intéressant, on a encore besoin d'avoir euh, euh, un collègue chinois qui vient se former en France, euh, qui vient apprendre les manières de travailler, etc., qui ensuite peut retourner pour faciliter les échanges entre les équipes. Enfin, c'est vrai que ça semble... Bah si, c'est encore, encore la réalité. Euh, parce qu'on ne se comprend pas forcément, parce qu'on euh, n'a pas les mêmes vitesses, on n'a pas les mêmes espaces-temps, on n'a pas les mêmes liens à la parole, à la... Après, c'est ce qui fait que c'est passionnant et qu'on a encore. On est, on est au cœur du sujet de, de l'entreprise plateforme et, et de ce qu'on appelle le network effect et notamment la capacité d'aller de, de, associer la complémentarité humaine et puis donc physique et puis la complémentarité digitale. Je veux parler d'autres expériences. On a la chance d'avoir aujourd'hui une, une communauté de. 78 000 designers, concepteurs 3D qui sont regroupés en fait partout potentiellement sur la planète, on ne sait pas trop où ils sont et on leur a fait deux challenges récemment un premier challenge qui était de dire on va gagner le record du monde du Guinness du plus petit train miniature imprimé en 3D donc on a gagné ce record du monde donc ça c'est la force de la, de, la, de la communauté, de la créativité de la communauté, euh, même s'ils si ne se sont pas euh, rencontrés physiquement. Et, et on, on anime aussi euh, physiquement ce type euh, d'exercice de créativité, mais c'est pour montrer que la force d'un réseau et ce qu'on appelle le network effect est extrêmement important. Et je vais vous donner une autre euh, anecdote qui est en fait sur un, un, un chocolatier du territoire, où en fait, euh, euh, au travers d'un challenge dans cette communauté, ils ont demandé euh, à réfléchir sur... Euh, une nouvelle tablette de chocolat, et puis le moule industriel qui permettait de fabriquer cette tablette de chocolat. Dans cette dynamique de gamification, ce qu'on appelle d'aller chercher la contribution de l'ensemble de cette communauté de plateformes pour aller chercher la créativité, ils ont eu dix projets qui ont été complètement innovants, c'est-à-dire qui étaient sortis du cadre de leur bureau d'études, cest à dire que leur bureau d'études qui avait l'habitude de travailler ensemble euh, physiquement puisqu'ils sont dans la même salle n'avait pas eu l'idée de faire en fait euh, des produits aussi innovants que la communauté globale donc tout ça pour dire que euh, le sujet est forcément hybride au sens humain euh, physique euh, digital et c'est bien la complémentarité des deux qui va faire en fait euh, euh, pour le coup euh, la différence d'innovation je vous rejoins complètement, car aujourd'hui, on est en plus avec les méthodologies agiles, dont peut-être certains ont entendu parler. Enfin, ces nouvelles méthodologies de travail où on demande vraiment une flexibilité. Les gens peuvent changer de rôle en fonction de, de ce qu'ils peuvent apporter comme connaissances, comme euh, sur, sur le sujet en question, sur des questions spécifiques. C des des équipes parfois qui ont vocation à être éphémères, etc. Et c'est vrai que là, être sur le même site, pouvoir se, se toucher, se voir, se, être en, dans la même salle, euh, toucher le produit ensemble, j'entends, enfin voilà, etc. Ça peut être un avantage aussi, euh, ce qui ne veut pas dire effectivement qu'il euh, ne faut pas trouver un compromis entre ça, la facilité de, to, de, de toper à la porte du bureau d'à côté, ou en tout cas euh, sans porte, parce qu'on est plutôt sur des espaces ouverts, mais en tout cas d'aller voir le collègue du bureau d'à côté. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à la diversité et à ce que nous apporte la diversité dans l'innovation. L'innovation et être confronté à la diversité d'angles de vue culturellement, en termes de, voilà, de technologie, de métiers, de pays, etc. Ça amène beaucoup aussi à l'innovation. Il faut pouvoir jongler entre les deux. Et effectivement, nous aussi, on organise des événements. Dans le groupe, on fait ce qu'on appelle, nous, par exemple, sur les populations Haïti des hackathons. Ce sont grosso modo des marathons techniques, technologiques. Et l'idée, c'est de regrouper tout le monde pendant plusieurs heures, parfois plusieurs jours, etc., pour travailler sur des problématiques business spécifiques et d'avancer dans un temps record sur ces, sur ces problématiques-là. Ça fonctionne aussi très bien. En général, c'est aussi très énergisant. Je ne sais pas si c'est un mot très français, mais pour les équipes. Euh, voilà. Et, et donc, effectivement, on jongle entre les deux. Et même quand on manage des personnes sur un réseau global, on ne peut pas le faire sans être allé voir ces personnes. Il est évident qu'au quotidien, on a beaucoup de vidéoconférences, mais ces personnes-là, on les a rencontrés, on a fait connaissance avec eux, on va les voir régulièrement et c'est indispensable, ça ne pourrait pas fonctionner sinon. On va conclure, avant de passer aux, aux échanges avec vous dans la salle. Euh, juste très brièvement... Le thème de cette table ronde, c'est la mutation numérique de vos entreprises, en l'occurrence, puisque vous êtes avec nous ce soir. Euh, en quelques mots, votre transition et cette mutation numérique, elle est avancée, elle est en cours, c'est est une constante, finalement, un, un, constant, un, un renouvellement constant. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez par, par rapport à ça Chez Volvo, chez Seb et chez Visiative aussi. Je, je pense que c'est un un chemin permanent, je pense que c'est constant, je pense que ça se renouvelle tous les jours. Euh, ça va très très vite, je crois que, je crois que ce qu'on essaye de faire, en tout cas moi ce que j'ai pu percevoir, c'est de, de faire que le collaborateur soit euh, autant que possible acteur de, de ce changement, euh, et, et n'est pas à le subir, puisque, puisque là on... Euh, voilà, qu'il puisse, qu puisse y contribuer en fait, qu'il puisse euh, sentir que quelque part il continue d'appartenir et, et, et qu'il a prise sur, sur, ce, sur ce changement. C'est dans ce contexte-là euh, euh, que je pense que le groupe croit, euh, croit euh, qu'on continuera à avoir un réel engagement une réelle motivation, un sens de l'appartenance qui continue à, à, à, être, à être fort. Donc voilà, c'est l'action et surtout pas le, le, le fait de, le fait de, de, de subir. Euh, euh, parce qu'effectivement, enfin, cette transformation numérique, elle est, elle est, euh, si elle est bien accompagnée et, et, si, euh, et si elle anticipe bien aussi les dommages qui peuvent, qui peuvent si, si, si on accompagne, si on anticipe, si on prépare euh, la contingence, elle, elle est une fabuleuse opportunité. Laurent Fierre. Alors, euh, en ce qui euh, nous... Très humblement, euh, même si nous-mêmes euh, nous, nous sommes dans le numérique et nous-mêmes, euh, on accompagne euh, nos clients à se transformer, euh, je suis à la fois euh, plein d'optimisme, mais aussi, euh, si on regarde objectivement... Euh, assez inquiet sur le retard que nous avons, donc aussi bien nous-mêmes que nos clients, euh, sur ce sujet-là euh, puisqu'en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de, de révolution, de mutation, parce que tout se transforme extrêmement vite euh, et pire que ça, il y a une adoption de masse. C'est-à-dire que le numérique pour euh, notamment l'utilisateur et les utilisateurs se simplifie de jour en jour et l'adoption est de masse. C'est-à-dire qu'après, il faut remettre dans l'ordre à quel moment on doit l'utiliser à bon escient pour justement gagner en efficacité et notamment supprimer certaines tâches fastidieuses. Donc nous-mêmes, on est en train de revisiter et de réinventer l'entreprise dans ses processus. Dans sa façon de travailler, j'ai des collaborateurs qui font des choses, y compris administratives, papier. Et quand on leur pose la question en leur disant mais pourquoi tu fais ça, ben, on a toujours fait comme ça. Donc c'est pour moi pas une bonne réponse. Mais du coup en fait on a beaucoup de mal à transformer ces technologies en pratique et ces technologies en usage et en usages qui soient justement là pour une chose. Euh, ben, nous simplifier la vie, euh, gagner, euh, gagner encore une fois en efficacité et excellence opérationnelle. Donc tout ça, on n'est qu'au début, quoi. Et c'est assez darwinien, c'est-à-dire que euh, les entreprises euh, qui se transforment pas, euh, encore. Euh, plus amplifié pour nous, euh, qui on a fait 14 acquisitions depuis 2014, donc ça veut dire qu'il faut qu'on intègre des nouvelles personnes, euh, qu'on les intègre dans la façon dont on travaille ensemble, et surtout comment on agit ensemble, parce que il euh, ne faut pas oublier qu'on est passé du collaboratif au coopératif c'est-à-dire que le numérique d'aujourd'hui c'est un numérique d'action c'est-à-dire que d'interaction. c'est la différence qu'on fait avec l'internet de la deuxième vague ou de la première euh, suivant euh, euh, le moment où on le prend et l'internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en interaction avec, euh, avec les outils collaboratifs euh, c'est-à-dire qu'on peut réagir, on n'est plus en publication simple je viens chercher l'information, je réagis avec l'information, je contribue à mettre l'information et je suis en interaction permanente. Donc on est avec ces opportunités d'agir ensemble. Moi, je, je suis complètement ce que, ce que vous avez dit, forcément, on, on, on, il y a des contextes similaires. Euh, ce que je rajoutais aussi, c'est notamment ce qui m'a frappé quand on m'a sollicité pour cette table ronde, c'est qu'on parle de révolution digitale, de révolution du numérique. À la fois, je me disais, mais révolution, en fait, euh, enfin, ça a déjà commencé il y a un moment, euh, donc euh, pour moi, c'est plus si récent que ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est continu pendant encore un, un bon moment. Effectivement, les entreprises qui ne suivent pas ça, euh, elles ont vocation à mourir, il faut, faut, suivre, faut suivre les choses, quoi. Euh, par contre, ce qui est révolutionnaire, je pense, plus que la digitalisation en soi, c'est le rythme, le rythme des évolutions. Et c'est là où je pense que, et, et bien sûr, je suis passionnée par mon métier, donc c'est là où je pense qu'en tant qu'RH, on a vocation, euh, ou en tant que spécialiste du domaine, on a vocation à accompagner les gens. C'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite qu'il euh, ne suffit pas de dire aux gens de suivre le train. Il faut vraiment les aider à, à suivre ce rythme-là. Et euh, voilà. Mais les raisins pour terminer peut-être euh, ont entendu du coup euh, toutes ces euh, voilà le, le numérique comment est-ce qu'il évolue euh, au sein de ces entreprises c'est un train qui continue d'avancer il va falloir le prendre en marche pour ceux qui l'ont raté. Ah oui. Ça, c'est un train qui continue à avancer, c'est clair. On ne sait pas s'il si, si est autonome ou pas. Je, je, je, je pense encore qu'il faut euh, s'assurer qu'il y, qu y ait bien des conducteurs dans, dans, dans le train de la mutation numérique. Euh, moi, je reviendrai sur cette articulation entre révolution et mutation. Euh, je ne suis pas certaine, effectivement, qu'on puisse parler réellement aujourd'hui de révolution mais d'une mutation, et d'une mutation. Pourquoi Parce que les mutations se caractérisent par des changements très très rapides qui obligent, euh, en fait, à aller au-delà d'adaptabilité. Il y, y, y, y a aussi des, des, des ruptures. Hein. Et donc, je pense qu'il faut anticiper ces ruptures euh, pour que, réellement, toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises qui... Euh, Vive la mutation numérique, euh, soit à même de pouvoir apporter leur contribution. Alors maintenant, je me tourne vers Benoît Laurel, qui est notre directeur des programmes académiques à l'ESDES, une business school qui a la chance d'être logée dans un ensemble universitaire très riche, notamment à ses côtés Eric Mangin, notre doyen de philosophie. Est-ce que justement, pour préparer ces jeunes générations à rentrer dans le monde de l'entreprise, avoir cette agilité, ce, cette question de sens est-ce que vous arrivez à créer des alliances Merci, tout d'abord merci pour la richesse de, de vos échanges qui montrent bien en fait les, à la fois les, les enjeux et les, les difficultés auxquelles vous faites face. Et Effectivement, il est, il est de notre devoir, nous, pédagogues, écoles, instituts, universitaires, de former les, les managers responsables dont vous avez besoin, vous, en entreprise, et qui seront à même de vous accompagner sur les différentes mutations économiques, sociales, dont digitales, dont, bah, dont nous sommes sujets tous aujourd'hui. Et c'est effectivement la raison pour laquelle bah, nous avons conçu avec l la, la faculté de, de philosophie une spécialisation master management, sciences humaines et innovation, qui sera à même justement de conjuguer à la fois les outils philosophiques, mais aussi les outils managériaux, pour accompagner l'ensemble de, de vos entreprises. Eric Donc, euh, bah ouais, nous l'ouvrons, nous, à la rentrée en septembre 2019. Donc, C'est une formation en alternance qui permettra donc à, à des étudiants, à partir du mois de janvier prochain, sur un rythme de 18 de, mois, de, bah de, de créer de la valeur au sein de vos entreprises. Merci. En fait, il euh, y a un mot qui revient tout le temps quand vous parlez, c'est le mot d'humilité, qui est un beau concept philosophique. Vraiment. Euh, et, et moi, euh, je ne veux pas prendre le mot de la fin. Très humblement, je vous remercie pour tout ce qui a été dit. Je ne dirai pas grand chose de plus, mais quand même, parce que Benoît m'a dit écoute, tu dois, tu dois, tu dois tu as quelques minutes pour dire deux choses. Alors, comme tous les philosophes, j'en dirai trois. Voilà. La première, c'est une, une conviction euh, je crois quà côté de la mutation numérique ou révolution numérique, il y en a une autre qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, mais peut-être que je j'ai pas assez de recul pour le dire, il y a une véritable volonté de penser, sa pratique dans les entreprises. Les entreprises ont une véritable volonté de donner du sens à ce qu'ils font, à leurs pratique, et, et pourquoi pas y introduire, alors je ne sais pas si c'est de la réflexion philosophique, mais en tout cas, de plus en plus à, à conjuguer et le monde de l'entreprise et des questions d'humain, d'écologie, de sens, toutes, toutes ces questions-là. Donc, ça, c'est aussi un vrai changement dans le monde de l'entreprise aujourd'hui qui est à prendre en compte. Donc, je crois qu'il y a la place pour faire dialoguer la philosophie et l'entreprise. En ne mettant pas la philosophie sur un piédestal comme la discipline qui aurait toutes les réponses euh, aux différents problèmes. Et puis surtout en disant bah, le monde de l'entreprise, c'est un peu compliqué. La philosophie, c'est ce qui permet de dire là, ce qu'il faut faire, la conduite éthique ou pas. Pas du tout. En réalité, un vrai dialogue. Parce que la philosophie, s'est toujours nourrie des sciences importantes du moment. La politique, pour commencer, la, la question de Dieu, ensuite au Moyen-Âge, la question des sciences. Et aujourd'hui, peut-être que le monde de l'entreprise et du management pose des questions vraiment intéressantes qui vont nourrir également la réflexion philosophique. Donc moi, je crois au croisement des deux. Comme doyen de la faculté de philosophie, nous avons donc aujourd'hui la chance d'avoir deux produits, euh, un premier produit de formation continue qui s'adresse à des personnes plus adultes qui sont déjà dans le monde de l'entreprise et qui souhaitent nourrir leurs réflexions philosophiques. C'est la petite brochure ici que vous trouverez à l'entrée. Et puis de fait, le master que nous ouvrons à l'ESDES, Management, Sciences Humaines et Innovation qui est un vrai pari, qui est de dire, ben voilà, il serait aussi intéressant, dans le monde de l'entreprise, d'accueillir des jeunes qui viennent de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie, de la littérature, pour que tout ce public-là apporte aussi quelque chose de l'entreprise. Alors. En fait, notre souhait, quand même, c'est aussi de, de dire aux entreprises, n'ayez ben, pas peur de prendre, même en alternance, des jeunes qui viennent de ces milieux-là, parce qu'ils peuvent apporter une, une valeur supplémentaire aux entreprises euh, dans l'innovation, dans la créativité, dans la capacité aussi à prendre du recul et de la distance. Et puis mon troisième et dernier point... Je crois qu'on vit une époque assez formidable parce que, un peu folle, on ne sait pas très bien ce que demain sera et les métiers de demain. Voilà. Et ça c'est très bien, il faut le prendre avec beaucoup d'optimisme. Mais la chose est sûre, c'est qu'on a besoin d'une colonne vertébrale pour faire quelles que soient les choses qui deviendront, quelles que soient les transformations qu'on prendra ou pas. Quand on dit la transformation numérique, c'est un incontournable, moi j'en sais rien. L'humanité a pris parfois des chemins qui étaient tout à fait étranges. En tout cas, euh, tout se fait toujours à partir d'une colonne vertébrale. Et pour terminer avec un auteur que j'aime beaucoup du Moyen-Âge, euh, qui prend l'exemple d'une du, porte et d'un gond en disant en fait la porte s'ouvre très bien au mouvement de la vie. Elle s'ouvre, elle se forme sans aucun problème à condition d'avoir un gond qui tienne bien une colonne vertébrale assez solide. Et je crois que ça c'est vrai, euh, c'est que la personne humaine est toujours au cœur de tous les dispositifs techniques que nous pouvons lui proposer. Donc le mot philosophique de la fin, merci à tous les deux. Donc une promesse effectivement de, de beaux croisements intergénérationnels avec des étudiants qui sont prêts à venir réfléchir avec les entreprises et puis encore un croisement entre université monde de l'entreprise. Voilà, de belles promesses à nouveau. Merci beaucoup à RCF de cette belle animation de table ronde. Merci à nos quatre invités, je crois qu'on peut les applaudir.